En fait, on souhaitait, au-delà de ce vernissage d'exposition, on souhaitait ce soir euh, croiser les regards. Euh, moi, je souhaitais aussi ouvrir talent euh, auprès des plus jeunes femmes, y compris lycéennes, euh, collégiennes peut-être même, parce qu'on s'aperçoit que c'est à ce moment-là qu'on décide de son orientation euh, dans ses études et dans sa vie professionnelle. Donc l'idée, c'est aussi peut-être d'ouvrir talent à, à cette cible là qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. Et puis aussi peut-être prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir finalement dans nos comportements qu'on a au quotidien en tant que manager, en tant que leader, en tant que femme et homme, en tant que parent, tous les biais ou tous les stéréotypes avec lesquels on fonctionne dans les cadeaux qu'on offre à nos filles ou à nos garçons, dans les discussions qu'on a autour des maths, de la physique, de la chimie et donc évidemment plus tard du numérique. Donc c'est l'objectif euh, assez humble qu'on s'est fixé ce soir, c'est juste de croiser les regards. Alors, je vais commencer rapidement par euh, rentrer dans le vif du sujet, dans les discussions qu'on a eues, euh, pour préparer cette table ronde. Eunice, tu m'as raconté comment tu étais arrivée ah, euh, Aujourd'hui, je vais juste préciser, tu es étudiante à l'ESIEA, tu es en stage euh, chez un fournisseur de Progiciel, et tu fais du test. Et donc moi, ça m'intéresserait que tu témoignes euh, brièvement de euh, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là, euh, qu'est-ce qui t'a influencé dans tes choix vers, euh, vers, ce, vers cette carrière, ou en tout cas ce début de carrière. Bonjour, euh, en fait oui, euh, donc, euh, moi j'étais plutôt assez littéraire, et euh, depuis que j'étais petite, et j'avais assez de difficultés en maths, et quand je suis arrivée en troisième, j'ai dit à ma mère, je vais faire un bac littéraire, parce que les maths, n'y arrivent pas. Et elle m'a dit, non, ce pas possible, parce que tout simplement, il euh, y a beaucoup de chômage chez les jeunes, et c'est important de faire un métier qui t'assure un avenir, c'est-à-dire euh, euh, avec le moins d'embûches possible. » Et donc par rapport à ça, elle m'a dit, c'est mieux que tu fasses un bac scientifique, comme ça au moins même si tu ne sais pas tout ce que tu veux faire parce que tu n'es qu'en troisième, après tu pourras choisir plus facilement, tu auras plus de débouchés possibles. Et donc euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a pris un, un étudiant en école d'ingénieur. Et euh, tous les samedis après-midi, euh, quand j'étais en seconde, j'avais 4 heures de soutien en maths. <rire> et du coup, bah, forcément après, donc, euh, mes notes ont monté et j'ai pu aller euh, faire des études scientifiques. Et euh, donc après, donc, en terminale, je me tellement bien en sciences qu'on m'a même demandé si je ne voulais pas faire une prépa plutôt. Et je suis plutôt allée en études de médecine et j'ai pas eu les concours et après donc je devais me réorienter et j'ai choisi de faire une école d'ingénieur et vraiment ça c'est par rapport au choix des enfin l'influence des parents a vraiment joué là-dessus donc parce que dans ma famille il y a pas mal de scientifiques donc des médecins et des ingénieurs et c'est vrai que ça a influencé aussi ma mère sur ce, enfin pour me, me guider aussi même si après j'ai toujours choisi j'ai pu choisir ce que je voulais faire elle a vraiment enfin m'a vraiment indiqué le chemin et c'est vraiment important par rapport à ça, je pense que personnellement je sais que j'aurais pas pu faire une école d'ingénieur euh, si elle n'était pas là, et euh, moi j'en suis vraiment contente. Voilà. Je trouvais ça assez marrant ce concept de donner 4 heures de cours de maths tous les samedis euh, à sa fille. Et voilà. finalement ce que tu disais, c'est ça qui t'a donné le déclic. Mais voilà, mais je vous rassure après j'ai arrêté après la seconde les cours de maths tous les samedis 4 heures. <rire> voilà. J'avais de temps en temps une heure par-ci, par-là, toutes les deux, trois semaines, mais je n'avais plus beaucoup besoin. Je sais pas, voilà, j'ai des difficultés, mais en travaillant, ça allait mieux. Voilà. Et du coup, je crois que tu avais une question sur cette histoire de déclencheur. Euh, oui, en fait, je voulais demander, du coup, bah, au niveau de l'ARH, chez Talent, euh, qu est -ce qui, qu est, quel élément déclencheur, qu à quel moment vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse des actions pour qu'il y ait plus de mixité, en fait, dans le numérique, et euh, dans le choix de nos salariés, etc. On après être rentré chez Talent et avoir pris mes fonctions, euh, j'ai initié euh, des séminaires pour euh, l'équipe de management euh, que je dirige, 20 personnes, et en pénétrant dans la salle, euh, réunissant tout le monde, j'ai vu euh, en plus de moi 19 hommes. Et là je me suis dit quand même, ça heurte, ça heurte, ça heurte le regard, euh, on est dans une société où on parle de plus en plus de la question de la mixité, et euh, ben, on, on s'est dit, mince ben, il faut faire quelque chose, Alors, ça tombait bien. Parce que ce jour-là, en fait, c'était le premier des séminaires et on avait décidé de poser sur la table les sujets qui étaient importants pour nous. Et évidemment, l'un d'entre eux qui était ressorti, c'était comment arriver à une certaine mixité. Je dis bien une certaine mixité parce qu'il fallait une ambition, mais on savait que la route était longue, pour, pour arriver à une équipe de management qui soit, plus, qui soit plus, plus équilibrée. Alors voilà, on a posé le sujet. Depuis, on a avancé beaucoup, notre équipe de management comporte 21 personnes, et 21 garçons, 21 hommes. Donc euh, voilà, on a progressé. En fait, on a progressé surtout dans les idées, mais on n'a pas encore réussi à passer à, à l'action. C'est un vrai sujet difficile. Hein. Je pense que c'est une bonne chose qu'on qu soit là ici ce soir pour en parler. Euh, parce que, ben, en effet, le pipe, c'est-à-dire euh, l'ensemble des, des femmes qui sont susceptibles de passer manager un jour, n'est pas si important. C'est-à-dire qu'il y a un écrémage qui se fait petit à petit. Euh, au cours de la, la progression de carrière alors que pourtant à l'entrée dans ton recrutement pour ton entité on n'a pas une mixité mais, mais pas loin on est à oui. 40%, c est ça 40 oui, de femmes oui tout à fait c'est stupéfiant hein. on rappelait tout à l'heure les statistiques euh, de proportion hommes-femmes dans les écoles d'ingénieurs et euh, tout particulièrement des écoles d'informatique moi le chiffre que j'avais c'était aux alentours de 20-25% notre niveau de recrutement je, je parle pour l'activité énergie secteur public euh, dont je m'occupe c'est 40% à l'entrée. Nous recrutons 40% de femmes. Ça interroge. Comment se fait-il que nous recrutions plus de femmes que la représentation à la sortie des écoles d'ingénieurs Étrange. Je vous, laisse, je vous laisse méditer cette question. Euh, est, on est plutôt contents, oui, de, de, de, de ce chiffre-là. Euh, Peut-être qu'on un, tient une place particulière aussi dans notre secteur industriel. Euh, voilà. Seulement, euh, les choses se gâtent euh, à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que quand on regarde les deux derniers grades qui précèdent le passage manager, ce qu'on appelle senior 2, et senior 3, cette proportion passe de 40 à 20%. Bon. On se dit, bon, c'est toujours pas si mal, quoi, par rapport aux statistiques. Mais quand on passe au niveau de manager, bah, vous avez le résultat, je vous l'ai dit, c'est 0%. On a quand même un vrai sujet. Oui, tout à fait. On a quand même un vrai sujet. Euh, je vais, euh, du coup, euh, euh, euh, demander à Eugénie qui est donc elle aussi étudiante à l'ESIEA, Eugénie tu es en stage chez Valeo oui, sur ça. la R&D sur le projet InBlue donc l'an dernier j'étais en stage chez Microsoft cette année je suis donc en stage chez Valeo que dans des équipes entièrement masculines donc je suis la seule fille euh, l'an dernier j'avais trouvé que euh, certains de mes collègues euh, me considéraient beaucoup comme une jeune fille, et donc s'adresse à moi de manière différente qu'aux qu autres stagiaires qui étaient des, des garçons de mon âge. Hein. Et euh, par exemple, ils allaient me faire un petit compliment quant à euh, ma jupe le jour X où j'ai mis une jupe, où, euh, et, et c'était des choses qui se voulaient très gentilles parce que c'était des, des collègues qui avaient euh, des enfants de mon âge, enfin, des enfants grands de mon âge qui avaient des filles, etc. Et ils pensaient me faire plaisir en faisant ce genre de commentaires mais moi ça ne me plaisait pas tant que ça. Et surtout, beaucoup de compliments à mon égard étaient dirigés vers mon physique, comment je m'habillais, etc. Alors que les compliments qui étaient dirigés vers les autres stagiaires étaient surtout sur leur manière de travailler, leur implication dans les projets, etc. Donc je pense que ça c'est un premier point qui est intéressant à souligner parce que ce n'était pas des collègues qui souhaitaient spécifiquement me mettre dans la place d'une fille, etc., me donner un message négatif. Puis il y a aussi euh, autre chose, un autre message, je pense, de mon stage de l'an dernier, qui m'a marqué c'est... Euh, je, je discutais beaucoup avec certains collègues, ils avaient, euh, en moyenne d'âge, je pense, euh, 55 ans, euh, 60 ans et euh, on parlait des opportunités de carrière, de la progression, etc. Et euh, il m'a dit... Euh, J'espère que tu vas trouver un mari qui va te permettre de faire cette carrière-là parce que je sais que c'est difficile de se répartir entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et pour certaines femmes, c'est très difficile. Si je pense encore des sujets qui sont très d'actualité maintenant. Ce midi, je discutais avec les autres stagiaires et ils me disaient qu'ils trouvaient ça injuste que les filles aient plus de facilité à se faire recruter dans le monde numérique. Donc ils voient les combats, euh, il les combats de, qui, qui tendent vers la diversité, la mixité, etc. en entreprise, comme des combats qui, eux, les désavantagent plutôt qu'autre chose. Je pense aussi que c'est un petit peu dommage euh, et qu'il y a aussi une clarification à faire dans ce sens-là, et pas que de dire « nous recrutons 50% de femmes, attention, si vous avez moins de chance, euh, pour le coup euh. ». Par rapport au nombre de personnes qui sortent d'école d'ingénieur, euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, même des personnes de mon école, voient ça de cette manière et je trouve ça un petit peu dommage. C'est d'ailleurs des, des, des commentaires et des réflexions que tu as pu avoir quand tu as eu ton stage chez Microsoft oui. Tu as été confrontée à une forme de jalousie de, de la part de certains hommes qui, du coup, t'ont dit en fait tu as eu ce stage parce que tu étais une fille. J'étais la seule de mon entourage à avoir postulé sur cette offre, mais c'est vrai que c'était des questions que, que je me suis posées. Est-ce que euh, ce recrutement, c'était vraiment pour mes compétences Je savais que j'avais euh, des compétences en commun avec l'offre, etc., mais euh, j'ai vu beaucoup de jalousie de mes camarades par rapport à ce stage qui était très intéressant et euh, un des responsables du recrutement des jeunes diplômés euh, était très proche des stagiaires, il organisait souvent des after -work et euh, un after-work, on a été amené à parler de ce sujet-là et je lui ai posé la question, euh, est-ce que c'est en rapport avec le fait que je sois une fille que vous m'ayez recrutée Et euh, il m'a dit que c'était pas du tout le cas et qu'il était très étonné que je pose ce genre de questions. Et... Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on en vient voilà. nous-mêmes à, à douter, ou en tout cas à, à s'interroger. C'est ça. Euh, du coup, j'ai envie de, de, de faire réagir Hugo par rapport à ça, et notamment par rapport à la discussion qu'on a eue sur, sur la notion de, de biais cognitif, de, de stéréotypes. Euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis en tant que DRH du groupe. Les, les témoignages qu'on a eus, pour moi, euh, illustrent le fait que cette problématique qu'on aborde ce soir, euh, c'est euh, l'affaire de tous. Et pourquoi c'est l'affaire de tous En fait, parce qu'elle euh, est liée au fonctionnement de notre cerveau. Euh, elle n'est pas liée tant à notre condition d'homme ou de femme, mais elle est plutôt liée justement à, euh, à la manière dont euh, notre cerveau fonctionne à tous. Et euh, depuis maintenant une trentaine d'années, on sait que notre cerveau fonctionne notamment à travers euh, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, c'est pas forcément mauvais parce que ça permet à notre cerveau de consommer moins d'énergie, de faire des raccourcis et de gagner du temps et de fonctionner quasiment de manière inconsciente. Quand vous mettez un pas devant l'autre, vous n'êtes pas en train de demander si vous mettez le droit ou le gauche. Et en revanche, euh, ces fonctionnement du cerveau s'applique à, à, à des choses moins, moins évidentes et notamment à la thématique qui, qui nous occupe ce soir. Et, et pour moi, il y a trois biais cognitifs importants qui euh, viennent expliquer bah, tout, un peu tous les témoignages qu'on a pu euh, avoir. Euh, la, le premier en fait, qu'on peut avoir c'est euh, l'illusion de corrélation c'est à dire que notre cerveau va associer des caractéristiques à des individus qui font partie d'un groupe donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme votre cerveau que vous, que vous le souhaitiez ou non, que consciemment vous soyez d'accord ou non va associer des caractéristiques à ce groupe de femmes ou à ce groupe d'hommes donc ça déjà c'est un, un premier élément c'est peut-être le biais du biais c'est le premier, le premier des biais euh, le, le deuxième, je pense que c'est euh, l'effet de confirmation, c'est un autre biais cognitif hein, qui est, euh, qui est euh, vraiment aujourd'hui euh, complètement euh, prouvé, et l'effet de confirmation c'est le fait que quand vous allez être dans des situations concrètes, et que vous allez euh, rencontrer euh, des situations qui vont renforcer votre croyance, vous allez aller chercher ces preuves comme des éléments justement de renforcement d'une opinion qui peut être fausse au départ donc si vous vous dites les femmes n'ont pas d'avenir dans les disciplines scientifiques à chaque fois que vous allez voir une fille échouer dans ce domaine là, ça va vous confirmer dans votre raisonnement ou à l'inverse, si vous allez voir une situation qui va confirmer la situation inverse par défaut vous allez vous dire en effet les hommes sont en effet très performants dans cette discipline, donc ça c'est un second biais cognitif qui, sur lequel on on doit vraiment avoir une conscience très, très aiguë euh, pour justement prendre conscience du fait qu'on est tous concernés par, par cette problématique-là. Euh, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire qu'est-ce ouais, qu'on que... qu en fait de ça, du coup, quand on est DRH et, et quand on doit recruter, et quand on doit aussi travailler sur l'évolution des femmes dans le groupe, et des hommes d'ailleurs bah, Je dirais que la première chose à faire, c'est euh, ce que vous avez déjà tous fait dans cette salle, c'est la prise de conscience. Euh, C'est-à-dire que notre prise de conscience de ces biais-là, des fonctionnements du cerveau, ça nous met déjà en action et en vigilance par rapport à des situations concrètes que vous avez, euh, que vous avez décrites euh, ce soir. Donc ça, c'est le premier élément, mais c'est un élément important, parce que je pense que ça fait une partie du chemin. Ensuite, si je prends un exemple un peu plus concret euh, sur les fonctions RH, euh, il faut euh, appliquer cette vigilance quand nous sommes amenés à construire des démarches, des démarches, des politiques ou des outils RH. Je prendrai un exemple. Ces derniers mois, au sein du groupe Talent, nous avons travaillé sur la construction d'un référentiel de compétences managériales. Et sans forcément s'en rendre compte, je pense que nous avons mis des garde-fous dans la manière dont nous avons construit ce référentiel pour éviter, ou en tout cas pour limiter, l'effet des biais que, de, que je viens de décrire. Le premier, c'est euh, la, la première action concrète par rapport à ce référentiel managérial, c'est le fait que finalement, euh, l'idée c'est que euh, on a défini 12 compétences, mais que le manager idéal, ce n'est pas celui qui va cocher euh, l'ensemble des 12 compétences ou qui va cocher trois compétences particulières au sein de ce référentiel. Mais notre force collective, c'est de cocher justement collectivement l'ensemble de ces compétences. Ça veut dire qu'un manager donné dans l'organisation, lui peut tout à fait avoir une compétence en grande maîtrise sur une dimension et puis d'autres moindres sur d'autres et ça ne nous pose pas forcément de problème dans l'organisation quand on a une vision collective et quand on raisonne en termes d'intelligence collective de l'organisation donc ça c'est le premier élément le deuxième élément dans la construction du référentiel managérial c'est le fait que ce référentiel il est mis à disposition du manager, c'est à dire que c'est le manager qui va s'auto-apprécier sur ce référentiel et ce faisant on coupe finalement le biais qui serait de demander à quelqu'un d'apprécier ce manager au regard de ce référentiel et donc par définition d'être biaisé dans son, dans son jugement. Donc le fait que le manager lui-même puisse s'auto-positionner, je pense que c'est également un, un élément important. Enfin, dans la démarche, l'idée c'est que le manager puisse demander un feedback à une dizaine de collaborateurs autour de lui et pas seulement au manager du manager, donc à la personne qui est en position hiérarchique, mais également en transverse, à des personnes au sein de son équipe et donc à des pairs. Et je pense que ce système-là aussi permet euh, d'essayer de limiter les biais cognitifs qu'on peut appliquer dans, une, dans, un, dans un outil concret comme un référentiel managérial. Ouais, je pense que sur les modèles en fait on a, on, a, on a une opportunité en ce moment, enfin on a une chance dans les évolutions justement managériales et donc sociétales euh, qui nous animent, c'est que Aujourd'hui, euh, la, la figure du leader, ce n'est plus euh, uniquement en tout cas euh, la figure du leader telle qu'on l'entendait avant, euh, qui est plutôt basée sur euh, disons, des notions d'autorité euh, qui peuvent être associées un petit peu mécaniquement ou par construction à, à des qualités masculines. Euh, mais euh, on voit émerger en fait, d'autres formes de leadership. Alors on a parlé des managers au service de leurs équipes, donc on voit bien qu'il y, y a une inversion, ou en tout cas il y a une interaction entre le manager et l'équipe qui est à minima, à double sens, donc collaborative. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger aussi, c'est même la notion, on, voit, on commence à voir des choses autour de la notion de leader modeste. Donc là, on voit bien que ça relève quasiment de l'oxymore hein, par rapport à, au leader initial qu'on qu pouvait, euh, qu qu pouvait imaginer. Mais justement, dans, euh, dans cette notion de leader modeste, peut-être que nos biais cognitifs retrouvent peut-être plus justement une dimension féminine. Et justement je pense que ces évolutions de leadership, nous chez Talent on les vit en partie parce que, notamment sur des logiques de communauté qu'on peut mettre en place dans l'organisation, qui ne sont pas des choses qui sont liées à des notions hiérarchiques, mais qui sont plutôt des communautés où vont émerger des leaders d'opinion, des personnes qui ont une capacité à fédérer autour d'eux, euh, autour de, de, de éventuellement de capacités de compétences techniques ou de, de, de capacités méthodologiques qui vont fédérer autour d'eux et qui finalement dans ce rôle là vont émerger aussi en tant que leaders Et je pense que ces leaders de communauté peuvent aussi être des rôles modèles et pas seulement euh, des managers. Parce que rôle modèle, on entend souvent euh, par rôle modèle des femmes qui sont arrivées à des stades de direction et justement qui peuvent donner l'exemple. Et maintenant on se rend compte que dans les organisations. Niveau, on peut avoir des rôles modèles justement par ces logiques beaucoup plus transversales de, de communautés telles qu'on peut les avoir chez Talent. Il y a quelques représentants ou représentantes de ces communautés et quelques leaders de communautés dans la salle. Fleur, est-ce que vous avez eu un rôle modèle Ou est-ce que vous êtes un rôle modèle je ne sais pas si j'en suis un, hein, parce que j'ai un parcours qui est quand même un peu particulier, je pense. Euh, et et j'en ai pas eu. Moi, je suis un peu comme, euh, comme euh, cette jeune fille là, qui euh, finalement euh, suit sa propre route. J'ai pas du tout et, eu besoin d'avoir une inspiration. M'a souvent posé la question et j'étais toujours très gênée parce que euh, moi j'ai.. Euh, je pense que j'ai surtout suivi euh, énormément mon intuition j'ai eu de la chance à certains moments il y, a eu des, il y a des moments où il y a des alignements de planètes qui font que vous avez une opportunité et après est-ce que vous serez capable de la saisir ou pas c'est là que euh, ce qui est idiosyncratique en vous euh, joue un rôle mais, euh, mais sinon euh, c'est pas du tout euh, enfin, j'ai pas du tout le sentiment ni politiquement ni dans ce que je fais aujourd'hui d'avoir été particulièrement inspirée par, euh, par un homme ou une femme euh, très charismatique une question qui me paraît intéressante, surtout compte tenu de vos, vos fonctions euh, nouvelles. Donc, Vous êtes euh, fondatrice et présidente de Coralia Capital, donc vous faites de l'investissement dans des start-up. Euh, il y a une étude, euh, notamment aux États-Unis, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, je crois, hein, qui disent que plus les entreprises ont euh, un taux de femmes élevé dans euh, leur poste d'encadrement, et meilleures sont leurs performances euh, économiques. Qu'est-ce que ça vous inspire du coup euh, en, en tant qu'investisseur euh, oui, il y a régulièrement, dans le cadre du Women's Forum, des études DIY qui montrent une corrélation effectivement entre le, le taux de enfin la parité ou en tout cas la représentation des femmes dans les COMEX et dans les conseils d'administration et les performances financières. Donc il y a une corrélation positive. Je ne sais pas s'il si y a une corrélation, ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais, mais on peut en tout cas estimer qu'il y a un lien positif entre, entre les deux. Euh, moi, je ne suis pas du tout du genre à donner le, des leçons, je pense que je suis raisonnablement féministe, donc je, je pense que j'élève notamment ma fille en, en essayant de lui, euh, de lui inculquer la, la, la volonté d'être indépendante financièrement, d'avoir de, de, des ambitions, de ne pas limiter ses horizons de, des possibles. Euh, mais, mais en même temps, euh, parce que la réalité euh, est souvent un peu différente de, de, de la théorie, euh, je ne donne pas le leçon, parce que je vois à quel point ça peut être difficile parfois de mettre en place des mesures euh, pour, pour féminiser ou pour, euh, ou pour introduire plus de diversité dans, le, dans, dans, dans son entreprise. Je l'ai vu très récemment, parce que moi j'ai eu à recruter une, une équipe, euh, et dans le capital risque, c'est comme dans le numérique plus généralement, les métiers financiers ne sont pas tellement féminisés, même très peu féminisé, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi les femmes lèvent moins de fonds que, que les hommes, hein, pour des projets à peu près équivalents. Euh... Et, et en fait j'ai reçu euh, beaucoup de candidatures spontanées, je n'ai reçu quasiment aucune candidature spontanée de femmes et donc à un moment moi j'étais prise par le temps parce qu'il fallait que je me dépêche et je n'avais ni la ressource ni le temps, euh, ni les moyens d'aller chercher en fait des femmes euh, sur les postes pour lesquels j'avais besoin de, de, de, de, de recruter immédiatement donc euh, je comprends très bien euh, que ça puisse être très difficile parfois euh, lorsque le, le pipe, le vivier euh, et en même temps j'aime pas dire ça parce que j'ai beaucoup reproché à, à, à, à lorsqu'on on était avec Mehdi... Euh donc, le 21e siècle, et qu'on travaillait sur ces problématiques, euh, justement, de management euh, et, et de politique de diversité, on était souvent en relation avec des managers ou des euh, directions des ressources humaines. Et souvent, on nous disait, mais le vivier n'est pas là. On nous disait, c'est trop facile de nous dire, le vivier n'est pas là. Euh, la meilleure preuve étant pour moi, une bonne illustration de ça étant pour moi, euh, la loi Copé-Zimmermann. Hein, il n'y avait pas de vivier de femmes pour remplir les conseils d'administration. Puis, quand ça a été une obligation avec une sanction financière derrière, et ben tout le monde en a trouvé, comme par hasard. Donc, ça veut bien dire qu'elles étaient elles étaient quelque part et que c'était de la mauvaise volonté avant de, de la part de, de ceux qui, euh, qui désignaient des administrateurs dans, dans les bords. Donc, ça me gêne de dire ça, mais le fait est que quand on est en tout cas, peut-être pas dans une grande organisation, mais à la tête d'une petite structure, c'est pas forcément facile d'avoir une politique de promotion de la diversité ou la parité, euh, parce que euh, parfois on n'en a pas les moyens, euh, en, en temps et en, et en ressources. donc euh, donc voilà Mais c'est vrai que dans le numérique, et moi j'ai été à, à diverses positions, maintenant je suis investisseur, mais avant j'étais euh, euh, j'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble de l'écosystème, ça m'arrivait très souvent d'être dans des, dans des réunions où il n'y avait que des hommes, enfin où il y avait une femme sur euh, je sais pas, euh, 40 personnes. Euh, ça change un peu, mais c'est aussi beaucoup lié, je pense, à la, à la représentation des, des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. Hein. c'est On avait fait un, un calcul, je crois, à un moment, avec jeunes Fiorazo, qui était ma collègue à l'enseignement supérieur. Et, euh pour les, les, les grandes écoles d'ingénieurs, si on laisse l'évolution naturelle se poursuivre dans le temps, on arrivera à la parité dans, je ne sais pas, 200 ans, je crois. Ou... Bon, donc, effectivement, euh, il effectivement, y, a, y, a, y a un petit sujet. C'est vrai que les carrières scientifiques intéressent moins, moins les filles, qu'il y a des biais dans l'éducation dès l'école maternelle, où on pousse plus volontiers les, les petites filles vers les disciplines plus créatives, les garçons plus vers les, les, les choses plus scientifiques. Donc là, il y a aussi, on a une responsabilité en tant que, que citoyen, que parent aussi, hein, dans la, la façon dont on, on élève nos, nos enfants, effectivement. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a un environnement, on a été nous-mêmes élevés euh, d'une certaine façon. Moi, je vois très bien euh, que ma fille, par exemple, n'est pas du tout élevée de la même façon que moi, que j'ai moi culpabilisé en tant que mère, je ne sais plus qu'il parlait tout à l'heure de la, euh, la conciliation entre la vie, la vie familiale et la vie euh, professionnelle. Euh, moi, j'ai eu euh, des phases euh, de travail assez intenses, je crois qu'on peut le dire comme ça, où euh, je peux vous dire que je n'étais pas très présente pour ma famille, euh, ni dans la semaine, ni, euh, ni le soir, ni les week-ends, ni le matin. Euh, et donc, euh, euh, j'ai sans doute manqué à ma fille, mais en même temps, elle a vu qu'avoir un, un métier avec des responsabilités euh, ça pouvait aussi apporter une forme d'épanouissement, que, que sa mère euh, pouvait, comme son père ou son beau-père, avoir des, un, métier, euh, un métier très prenant et, et s'y épanouir. Et, et donc je pense qu'elle-même, quand elle réfléchira plus tard, elle se sentira peut-être moins coupable que moi, je ne me suis sentie coupable parce que j'ai eu une mère-femme au foyer, donc euh, qui était tout le temps à la maison. Euh, elle se sentira peut-être moins coupable vis-à-vis -vis de ses enfants si elle-même a à un moment à choisir un métier qui exige... Euh, un présentiel important. Euh, voilà, donc je pense que les choses évoluent aussi au cours du temps dans d'une une façon positive avec grande habitude de voir des femmes à des postes de responsabilité. Je pense que le fait qu'on ait des gouvernements paritaires aussi, quelque chose qui aurait été difficilement imaginable il y a 15 ou 20 ans, maintenant ça paraît vraiment normal, c'est même le contraire qui paraît anormal. Donc voilà, ça change progressivement, mais en tout cas, je pense que les, les, les, les hommes, les DRH euh, ont un rôle important à jouer pour essayer de, lorsqu'ils en ont les moyens et les ressources, je pense que c'est plus le cas pour, euh, pour Mehdi, chez Talent, que pour moi euh, une boîte qui vient juste d'être créée. Euh, je pense que là, il y, y a encore... Pas mal de choses à faire. C'est frustrant, mais je pense que on se rend compte que les solutions sont dans le temps long, elles ne sont pas dans l'immédiat. Si on voulait avoir faire entrer tout de suite, promouvoir tout de suite des femmes managers, on serait bien en peine d'en trouver. On n'en aurait ni les ressources ni les moyens, comme vous l'avez dit. Par contre, il y a quand même des solutions si on admet qu'on travaille sur une constante de temps un peu plus longue. Ça consiste en fait à travailler sur les biais cognitifs, comme le disait Hugo, et à se dire, à détecter qu'il y a un moment critique. Je, je, je parle pour l'entreprise talent telle qu'on tel que, tel qu la vit aujourd'hui. Il y a un moment critique qui se, qui se situe aux alentours de 6 années d'expérience professionnelle à 10 années expérience professionnelle. C'est un moment où, en fait, où on est amené à prendre plus de responsabilités. C'est un moment qui coïncide avec des moments de vie privée où il y a un certain nombre de choses qui peuvent basculer, avoir un enfant, se marier, enfin, je ne cite pas dans le bon ordre mais en général... On fait ça comme on veut. Et le résultat, c'est que, du coup, les biais cognitifs jouent à plein à ce moment-là. C'est-à-dire que sur un métier prenant, comme le métier du conseil, on est balloté chez un client, chez un autre, avec des changements d'orientation, on est remis dans des situations de défi où on doit prouver des choses qui font que, ben, des fois, quand on doit arbitrer, ben, ce n'est pas si facile. Et les biais jouant à plein, c'est le moment où, l'inégalité vraiment se, se produit, si on peut parler en termes d'inégalité, et où, finalement, certaines femmes vont peut-être choisir de s'écarter en fait de la course ou de, du chemin qui mène vers le rôle de manager, euh, pour tout un tas de raisons. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est pour ça que je dis qu'il y a des solutions, c'est être vigilant à ce moment-là, et détecter très tôt euh, les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, hein, mais les femmes en particulier qui ont le potentiel de devenir manager, en avance de phase, on le ferait peut-être quelques années plus tard pour un homme, mais essayer d'anticiper cette phase-là pour une femme, et de la mettre dans une situation où on va essayer de, de, de, de, de l'encourager, on va dire ça comme ça, de lui donner aussi les moyens euh, de continuer à se réaliser, de faire en sorte qu'elle y croit, euh, aussi, on en parlait tout à l'heure, de lui donner de la possibilité de s'exprimer davantage, d'être un petit peu plus sur le devant de la scène, pour avoir le sentiment qu'elle a un rôle à jouer, et qu'elle n'est pas juste une bonne élève ou une bonne collaboratrice ou consultante qui, qui, qui progresse et donc en, en faisant un petit peu en, en, en prenant soin en fait sur ce parcours de carrière qui peut durer 4 ans à ce moment là peut-être qu'on a une chance euh, de faire monter la proportion de femmes euh, et encore une fois ça va se faire petit à petit parce qu'en fait c'est des pompes qui s'amorcent, qui s'enchaînent les unes derrière les autres et, et l'exemplarité le fait d'avoir une femme manager aussi au sein d'une équipe euh, créer instantanément un rôle modèle pour toutes les femmes qui sont consultantes seniors ou tout simplement consultantes. Donc, ce que je retiens d'un point de vue très pragmatique hein, pour, pour, pour la vie courante dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment faire attention à ce moment critique entre 6 et 10 ans dans le parcours de carrière des femmes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, aux jeunes femmes qui sont là Alors, c'est toujours difficile de donner un conseil de, de façon un peu générale parce qu'il y a beaucoup de... de, de gens qui abordent la vie de manière différente donc euh, moi, moi j'ai eu quand même le sentiment au cours des, derniers, au cours des dernières années et au cours des derniers mois maintenant je vois des, des centaines d'entrepreneurs et d'entrepreneuses plus d'entrepreneurs que d'entrepreneuses mais j'en vois quand même et j'ai l'impression qu'il y a dans la génération euh, Y et Z enfin des, des, des gens qui ont entre 20 quelques années et 30, 35 ans il euh, y a des femmes qui je pense ont beaucoup moins de, de réflexes d'autocensure que nous on pouvait en avoir à notre généra dans notre génération euh, et par autocensure j'entends le réflexe de se dire, quand on vous propose une promotion ou un, un, un nouveau poste, euh, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pouvoir le concilier avec ma vie privée, etc. Je pense que ces questions-là, euh, finalement, dans... moi, il y a un moment, je crois que j'ai cessé complètement de me les poser, c'est-à-dire que à un moment, euh, je prenais les décisions en fonction de ce que je ressentais, euh, de manière peut-être un peu égoïste, d'ailleurs, mais euh, sans, sans me poser la question de la logistique en me la posant après. Bon, c'était parfois compliqué, mais parce que si, sinon, il y a toujours de bonnes raisons de, de différer, de, euh, de, de refuser, de, de se donner le temps de la réflexion, et puis finalement on se retrouve à, à, à, à rien faire et à ne plus être dans le mouvement. Donc moi ce que j'observe, et en tout cas ce que, le conseil que je donnerais aux, aux jeunes générations, mais j'ai l'impression qu'elles ont déjà intégré ça, c'est... Euh, voilà, ne pas, se limiter, ne pas limiter le champ des possibles a priori. Euh, on, finalement, on trouve toujours des solutions, hein, même à euh, des situations très très compliquées. Moi, il y a un moment, j'étais ministre, mon mari était directeur de cabinet, on avait trois gamins, bon bah, on s'est débrouillé quand même. C'est peut-être pas idéal et optimal, mais ça dure un temps, et puis on finit toujours par trouver des solutions. Mais dit, euh, c'est trouvé dans des situations euh, équivalentes, donc on trouve, des, on trouve des solutions. Donc vraiment... Euh, Arrêtons l'autocensure, arrêtons de se dire qu'on ne va pas être capable, euh, on verra, on voit après. Peut-être que finalement on va décevoir, mais il faut, se, il faut, se, il faut risquer, euh, risquer d'échouer ou d'échouer partiellement euh, si, on veut, si on veut vraiment se réaliser. Donc, ça, ce serait mon conseil. Et aux hommes, euh, euh, quel conseil je donnerais euh, euh, je... D'ailleurs, un conseil, que... ouais. Moi, je trouve que les hommes, c'est pareil, ils évoluent aussi dans le bon sens. Alors, moi, je suis peut-être entourée de de, de, de un peu uber euh, sexuels ou qui sont qui, qui ont intégré aussi ces, ces nouvelles, euh, c'est enfin les nouvelles ambi les, les ambitions qu'ont les femmes aujourd'hui, la façon dont on s'organise, la répartition des tâches aussi entre au sein des couples. Moi, je dois avoir enfin, j'ai un mari euh, avec qui on. Honnêtement, c'est quand même important. J'entendais bien la réflexion machiste tout à l'heure. Trouvez-vous un mari qui va vous rendre possible votre carrière, etc. C'est vrai que c'est machiste quand on le dit comme ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est important de, ouais. de trouver le bon partenaire, parce qu'il y a quand même, mine de rien, des moments où il y, y a des choix à faire, et ces choix, il faut les faire à deux. Euh, on, peut pas, euh, on peut les faire toujours soi-même, si on avait quelqu'un qui est prêt à toujours s'effacer devant les, les, les, choix, euh, les choix de couple, mais ce n'est pas évident, et je ne suis pas sûre que ce soit euh, équilibré comme, comme relation. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir... Euh, un équilibre avec son partenaire qui permet cette agilité euh, mais ça peut aller dans les deux sens hein, d'ailleurs parce que les choix de carrière ils, ils ne sont, ils sont pas toujours du même côté euh, donc aux hommes j'ai envie de dire ben voilà prenez en compte cette nouvelle donne qui est qu'aujourd'hui euh, on doit faire ses choix on doit faire ses choix à deux que les femmes ont leurs ambitions que Parfois, ce n'est pas forcément facile, mais il faut, il faut mieux partager les, les, les tâches liées aux enfants, l'éducation des enfants. Euh, ce n'est pas encore tout à fait euh, équilibré, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, euh, entendez cette préoccupation-là. Et du côté des RH, bah, écoutez, faites votre possible quand vous en avez les moyens, euh, parce que c'est plus difficile pour les petites structures d'avoir de, de, une politique de diversité, une politique euh, de, de, de parité. Donc euh, euh, faites euh, votre best effort pour... Euh, pour accroître la, la, la représentation des femmes et, et vos performances financières collectives s'en trouveront, d'après EY, améliorées. Merci beaucoup. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle avant qu'on qu passe à la deuxième table ronde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a également une problématique au niveau horizontal, euh, au sens où en fait les, les consultants, justement, on l'a vu qu'ils peuvent peuvent avoir une jalousie face aux femmes euh, qui sont souvent euh, seules dans une équipe d'hommes euh, vont du coup être un peu euh, limitants et euh, euh, cacher un petit peu les, les compétences des femmes ou en tout cas les, pas forcément les mettre dans des bonnes conditions de travail ce qui va faire qu'elles vont pas forcément avoir envie de monter aussi euh, au poste de manager ou qu'elles vont quitter l'entreprise Très sincèrement je n'en ai pas le sentiment en tout cas pas autour de, des... Euh de l'équipe que j'ai la chance d'encadrer. Je pense avoir, même si ce sont des hommes, une vingtaine de personnes qui sont très, très soucieuses de l'ensemble des consultants qui sont sous le terrain, sur le terrain et qui font très, très attention à leur équilibre de vie. Voilà, c'est une réponse, j'ai l'impression, en la disant, d'être peut-être trop sincère pour être vrai, mais c'est vraiment celle que je vis, voilà. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci de votre temps. Merci Flair.